Salut à tous et meilleurs voeux pour euh, 2017. Et pour euh, commencer cette nouvelle année, on va rendre hommage à un monsieur euh, qui est décédé juste avant, euh, juste avant 2017, c'est Jean-Christophe Victor, qui est anthropologue, géographe et très connu notamment euh, pour avoir présenté la fameuse émission Le Dessous des Cartes. Quelques jours avant son décès, le 29 décembre, Jean-Christophe Victor euh, avait euh, dans une tribune, dans. dans Libération euh, avait fait une dernière, une dernière euh, interview. Euh, dans, dans cette interview, et pourtant ce n'est pas un grand provocateur, Jean-Christophe Victor, cette interview s'intitulait « On s'est aperçu que Google Maps nous mentait ». Ce n'est pas un dangereux gauchiste, Jean-Christophe Victor, ce n'est pas du tout un complotiste qui verrait le mal partout. Il est plutôt reconnu pour la rigueur de ses analyses. Alors, de quoi parle-t-il Google Maps nous ment. En effet, Google Maps ne se réfère pas aux cartes des Nations Unies hein, pour euh, nous présenter les différents plans, mais il dit des plans selon un consensus des partis, euh, de différents, euh, différents euh, organismes. Et par exemple, la frontière entre la Chine et l'Inde est différente de celle de l'ONU. Attention, on touche à la géopolitique. Et le Sahara occidental, la Crimée, la Palestine aussi, sont, euh, ont des frontières différentes sous Google Maps qu'aux Nations Unies. Alors Jean-Christophe Victor parle de malhonnêteté intellectuelle visant à conforter les grandes puissances pour conquérir des parts de marché. Alors, Google Maps affiche-t-il une géopolitique selon ses propres critères Les chercheurs ont remarqué que les cartes changeaient en fonction du lieu de connexion, hein, une manière en fait de satisfaire tout le monde, une espèce de géographie à la carte, hein, si tu me permets. et cela, cela pose évidemment un problème d'acculturation géographique. Euh, mais aussi euh, des problèmes euh, géopolitiques. En 2015, Google Maps a été téléchargé un milliard de fois. Et on sait que ce moteur de recherche peut euh, s'attaquer maintenant euh, aussi à l'intérieur des bâtiments, ce qui est un projet particulièrement euh, euh, dangereux pour notre, pour notre sécurité. Il veut aussi nomenclaturer euh, et même cartographier euh, la plupart des, des, euh, des grandes zones euh, du monde. Euh, Exemple le plus choquant, c'est la Palestine, qui n'apparaît pas sur les cartes de Google Maps, et qui a été d'ailleurs rectifié il y a quelques, quelques semaines. Euh, alors, Google se, se, se défend. Hein. Il n'y a jamais eu de mention de la Palestine sur Google Maps. Nous avons en fait découvert qu'il y avait eu un bug, euh, qui avait fait disparaître euh, la mention Cisjordanie et Bande de Gaza, comme par hasard. Hein. Alors, ça, c'est précisé par euh, Elisabeth Davidov, qui est une des porte-paroles de, de, de Google. Il n'est pas surpris. En 2013 aussi, le moteur de recherche avait été contraint, par de nombreuses, après de nombreuses contestations, de reconnaître que l'État palestinien, hein, alors qu'il était juste mentionné les territoires palestiniens, euh, ça avait créé vraiment une espèce de, de, de, de remous parmi les militants et l avait dû, ça avait dû être imposé. En Chine aussi, qui un marché en pleine expansion, euh, Google, hein, c'est vraiment euh, là où ça se passe, les appétits géopolitiques chinois sont clairement identifiés par Google Maps. On remarque d'emblée que Taïwan n'existe plus. Hein, enfin, n'existe plus en tant que nation séparée de la Chine. Hein, et que certaines eaux hein, dans le nord-est de, de la mer de Chine sont chargées bah, avec une dizaine de petits euh, euh, traits pour euh, juste mentionner que le territoire est en fait un territoire chinois. Or, il ne l'est pas. Et ça laisse penser que le pays a le contrôle de facto de, de ces territoires. cela pourrait sembler futile, mais la suprématie chinoise dans la région ne se joue pas que sur les services de cartographie en ligne. Hein, les autorités américaines, euh, les autorités... Coréennes, japonaises ont fait part de leurs inquiétudes euh, ces derniers mois hein, sur la, la question de Google Maps et notamment aussi des appétits euh, chinois dans, dans la zone, après publication de photos satellites euh, par un think tank américain. Celle-ci révélait que la Chine procédait à des travaux de remblaiement massifs sur des récifs coralliens euh, afin d'emménager ex-nilo euh, bah, ex quelques ports artificiels euh, dans ces îles notamment dans les Espartes qui ne sont pas sur des, euh, des territoires chinois, mais que Google Maps reconnaît. En octobre 2010, le commandant militaire nicaraguayen Eden Pastora avait stationné ses troupes dans la zone d'Isla Calero, euh, dans le détail du fleuve de San Juan, euh, sauf que celle-ci se trouvait sur le territoire euh, du voisin, euh, et son rival d'ailleurs, Costa Rica. Incident diplomatique. L'ONU va tranché et face à cet incident diplomatique sanctionné par une décision hein, de la Cour Internationale de, de, de Justice, il avait justifié euh, ce, ce général, cette initiative, par le fait que le tracé de Google Maps faisait que c'était euh, nicaraguayen. Réclamation euh, du Costa Rica, l'ambassade du Nicaragua à Londres fait... Euh, un tollé avait formellement demandé à Google Maps, la firme californienne, de laisser sa carte intacte. Vous voyez qu'il y a des conséquences géopolitiques. Et en 2011, Google a mis à jour ses données pour corriger l'erreur, en l'expliquant par la multiplicité des sources auxquelles elle a recours pour actualiser ses maps en temps réel. Alors donc, la géopolitique de Google Maps n'est pas neutre. Elle va toujours dans le sens des nations les plus puissantes, en effet plus d'internautes plus de potentiels consommateurs Et ça va contre les nations les plus faibles. Alors pour rendre un dernier hommage à feu Jean-Christophe Victor, nous en appelons à tous hein, à toujours regarder le dessous des cartes. Alors une autre solution pour la dégooglisation, on utilise des sites de cartes en ligne comme OpenStreetMap ou Leaflet et surtout on met de côté Google Maps. Allez salut